Déjà très jeune, Sam a trouvé de la créativité dans la mise en propreté. On savait qu'il était important de protéger sa famille et les gens qui comptent. Que l'innovation pouvait servir si elle avait un but. Que les rêves sont moteurs dans la vie. Et même si notre terrain de jeu s'est agrandi, le désir de partager le savoir-faire reste intact. Qui que l'on soit et où que l'on soit. Le lien qui nous unit est unique. Alors, on continuera d'avancer, de grandir en gardant ce lien. Car nous appartenons tous à une famille, la famille Samsik.